Nous allons parler de l'expérience Planck qui a été lancée en mai 2009 depuis Kourou en, en Guyane. Cette expérience est dédiée à la mesure des, des fluctuations du fond diffus cosmologique. cosmologique. Voici une maquette réalisée au cinquième de, de l'expérience Planck. Pour euh, parler de cette expérience, nous allons recevoir plusieurs protagonistes de l'expérience et en particulier euh, jean loup Puget, responsable de l'expérience. Alors Quel était le, le contexte scientifique à l'époque de, de, de l'imagination de Planck bah, le contexte scientifique, il est assez clair. C'est d'abord la mesure du spectre du fond cosmologique, quand même, montrant que c'était une fonction de Planck, que, Donc c'était une prédiction essentielle euh, du, du Big Bang Show, mais surtout euh, la découverte des, des anisotropies. Donc, euh, euh, immédiatement, les gens ont dit qu'il bah, va falloir essayer de trouver les pics acoustiques et de tirer toute l'information. Donc, euh, ce contexte scientifique, il était partout. Mais euh, après, il s'agissait de savoir qui et comment on pouvait faire la, faire la mesure. Alors co comment cette euh, expérience est imposée au sein de la communauté à l'époque Alors, il faut, euh, bon, on sait bien que euh, les États-Unis ont dominé euh, les résultats de cosmologie, la découverte du fond cosmologique, euh, le satellite Kobe. Euh, et donc, euh, c'était très facile euh, d'imaginer comment et pourquoi. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un, un, un événement décisif c'est qu'Alain Benoît, qui est de, de physicien des basses températures et un physicien tout court euh, de, de Grenoble, euh, à l'Institut NEL maintenant, euh, a proposé de construire un système à dilution qui permettrait de refroidir les, les bolomètres à un dixième de degré au-dessus du zéro absolu, euh, pouvant marcher dans l'espace. Euh, donc là, il fallait une, une idée maligne qu'il a eue. Et donc, ça donnait d'un seul coup un avantage euh, aux équipes françaises, et ça permettait effectivement d'être limité par ce qu'on appelle le bruit de photons, le, le bruit de grenaille du fond cosmologique lui-même, c'est-à-dire la limite fondamentale. Donc on pouvait construire des, des détecteurs qui, qui étaient à cette limite-là. Qu'est-ce qu -ce que vous avez ressenti euh, lorsque vous avez appris que l'expérience était acceptée par. Euh, Alors ça ça, ça, ça prend quand même un certain temps. Oui. On a d'abord été accepté pour faire ce que, que l'Agence spatiale européenne appelle une assessment study, une étude en gros de, de, de définition qui est faite par des équipes scientifiques et des équipes de l'ESA. Puis après, on a été resélectionnés pour la phase A, qui est une phase de faisabilité industrielle. Euh, et c'est finalement à la fin, entre... Alors, il y avait 53 propositions pour M3. Euh, il y en a eu 6 de sélectionnés pour l'assessment study. Il y en est resté 4 ou 5 pour la phase A. Et donc, effectivement, là, ça devenait vraiment le, le truc final. Donc... Euh, euh, quand on est sélectionné, d'abord, on est effectivement extrêmement content, Donc euh, avec François Boucher et Richard Gispert, on avait conduit quand même les, la proposition elle-même. Euh, on a fêté ça euh, très <rire> dignement, mais en même temps, on s'est dit, bon, maintenant, ce coup-ci, il faut, faut faire. <rire> on ne pensait pas que ça durerait 20 ans, mais on pensait que ça durerait moins. Mais euh, euh, là, on sent une, une responsabilité euh, lourde. Alors, comment détecte-t-on les photons qui viennent du, du fond cosmique avec Planck alors il faut plusieurs éléments. Le premier élément c'est un, un télescope. Il faut pouvoir euh, concentrer les, les photons qui viennent du rayonnement fossile euh, sur les détecteurs. Donc ici on, sur cette maquette au 1 5e, on distingue bien le télescope ici. Le télescope qui a un diamètre utile d'à peu près 1,20 m. Le miroir primaire, le miroir secondaire. Et les photons sont, sont, sont focalisés ici sur le plan focal qui est constitué euh, d'une optique froide. Ici que l'on voit la, la partie externe qui est refroidie à moins 270 de degrés Celsius. Et les détecteurs en eux-mêmes sont à l'intérieur de cette boîte-là, sont de type bolomètre qui eux sont refroidis à 0,1 degré au-dessus du zéro absolu, donc à moins de 274 degrés Celsius. Et ces détecteurs, en fait, sont des détecteurs thermiques. Donc là, j'ai un petit échantillon de détecteurs qu'on réalise aujourd'hui. Ce ne pas exactement les mêmes détecteurs que ceux qui ont été utilisés dans, dans, dans Plan HFI, mais le, le principe est exactement le même. Donc on a, on a un petit absorbeur de rayonnement, les photos sont absorbées par, par cet absorbeur, et, et cet absorbeur s'échauffe, et on vient mesurer cet échauffement avec un petit senseur thermique, qui est simplement une résistance qui dépend de la température. Et puis après, ben les données sont envoyées à travers les différents câbles qui se trouvent à l'arrière ici de l'instrument et sont envoyées à l'intérieur de l'ordinateur de bord et puis après transférées vers, vers la Terre. Alors quelles ont été les difficultés rencontrées au moment de, de la construction de, de l'instrument Alors une, un, un des grands challenges de, de, de Planck et en particulier de l'instrument HFI, c'était le refroidissement à très basse température. On a en effet des détecteurs qui sont refroidis, comme je l'ai dit, à 0,1 degré au-dessus du zéro absolu. Et faire fonctionner un instrument comme ça dans l'espace, qui a fonctionné plus de deux ans à 0,1 degré au-dessus du, du, du zéro absolu, c'était véritablement un challenge. Donc pour faire cela, on utilise un, plusieurs systèmes cryogéniques étagés les uns derrière les autres. Donc en fait, on a déjà un, un premier système de refroidissement qu'on appelle passif. Donc à travers ces écrans, qu'on appelle les V-grooves en anglais, ces, ces, ces écrans, simplement en rayonnant vers le fond du ciel, en étant à l'ombre du soleil, le soleil étant ici placé à l'opposé, eh ces, ces écrans se refroidissent naturellement à peu près à, à, à 50 Kelvin, c'est-à-dire moins 220 degrés Celsius, à peu près. Et ça permet de refroidir également le télescope jusqu'à à peu près cette température-là. Et à partir de là, il faut des systèmes cryogéniques euh, euh, comment dire, automatiques euh, euh, artificiel on va dire, réalisée par l'homme, pour permettre de, à l'instrument de refroidir. On a un premier étage qui refroidit à 20 Kelvin, puis après un deuxième étage qui refroidit à 4 Kelvin. L'optique froide que l'on voit ici au centre du plan focal, et à l'intérieur on a un système euh, du type dilution. Donc un mélange, en mélangeant l'hélium 3 et l'hélium 4, deux isotopes de l'hélium, on a un phénomène quantique qui fait, euh, qui fait apparaître une puissance de, de réfrigération et qui permet de refroidir les détecteurs jusqu'à à cette température de 0,1 degré Kelvin. Donc pourquoi il faut refroidir ces détecteurs à si basse température Kelvin Mais En fait, les, les photons du rayonnement fossile sont, sont, sont très peu énergétiques. Et si on veut pouvoir les détecter, eh bien, il faut s'affranchir des, des, des fluctuations thermodynamiques, l'oscillation des atomes, la fluctuation thermique des, des électrons. Et donc, pour cela, refroidir les détecteurs. Si les détecteurs ne sont pas assez refroidis, le signal qui provient du, du rayonnement fossile est complètement masqué par, par l'agitation thermique des électrons et des atomes au niveau des détecteurs. Donc, on les refroidit à cette température-là pour avoir une très bonne sensibilité. Et les détecteurs sont tellement sensibles qu'ils sont même capables de voir la fluctuation du flux de photons qui provient du, du rayonnement fossile. C'est-à-dire de temps en temps, eh bien on, a un, on a un petit peu plus de photons, de temps en temps un petit peu moins, c'est ce qu'on appelle le bruit de photons. Et les détecteurs au sein de, de l'instrument Planck HFI, eh bien, sont capables de voir cette fluctuation intrinsèque donc, du flux de photons du, du rayonnement fossile. Ça fait vraiment de Planck HFI un instrument qui est à la limite de la sensibilité. C'est une sensibilité ultime. On ne peut pas faire mieux. Alors qu'est-ce qui se passe euh, Qu'est-ce qu'on ressent au, niveau, euh, au moment du lancement lorsqu'on sait qu'on peut tout perdre en quelques secondes j'avais la, la chronologie et les détails dans la tête de façon à ne pas avoir d'émotions injustifiées, par exemple, au moment de la séparation du premier étage et des deux autres. Parce que euh, moi, j'ai regardé ça à la jumelle depuis le site assez plus proche du lancement, etc. Et on voit très bien cette espèce d'explosion qui sépare les deux étages. Par exemple, on demander ce qui se passe. Et puis après, on savait qu'à partir d'une certaine vitesse, même si on n'était pas à la vitesse complètement nominale, euh, on pouvait utiliser euh, Carburant qui est à bord pour les rectifications d'orbite et la mise en orbite autour du point de Lagrange L2. Et donc, il y avait une limite au-delà de laquelle on pouvait aller à L2. Et si par hasard, il y avait le moteur cryogénique s'arrêter en dessous, cette vitesse, on pouvait pas. Donc, on a vu passer cette vitesse, et puis moi, je savais exactement à quel moment le moteur cryogénique devait s'arrêter et quelle était la vitesse. Et c'était très impressionnant parce que la vitesse s'est arrêtée je crois, à 1 ou 2 centièmes de kilomètres par seconde de la, de la vitesse nominale. Donc, ils n'ont même pas été obligés de faire la, les premières corrections de trajectoire. Et donc, ils ont gardé pratiquement... Euh, effectivement, il n'y avait aucun problème pour prolonger la mission, ce qui a été fait. Euh, parce que euh, les rectifications d'orbite pour rester autour du point de Lagrange L2, qui est un point instable, euh, il, y avait, il y avait largement assez de hydrazine pour faire ça. Du fait de la rotation de la Terre autour du Soleil, et donc du satellite autour du Soleil, euh, ces grands cercles se décalent au cours du temps, et donc on observe la totalité du ciel en six mois. Donc on a permis de, Planck a permis d'obtenir euh, deux années et demie euh, de données, euh, en particulier pour l'instrument haute fréquence, donc un peu plus pour l'instrument basse fréquence. Euh, donc euh, Comme on couvre la totalité du ciel en six mois, donc cela a permis d'obtenir cinq fois euh, la totalité du ciel. Nous observons avec Planck les données qui se, qui se projettent sur une sphère. Donc il nous faut projeter cette sphère sur un, sur un plan pour avoir une représentation plane. Donc c'est par analogie, on peut voir ça comme étant une carte de la Terre, mais vue de l'intérieur. Donc nous, nous faisons une projection des données planisphériques pour obtenir une représentation. Donc à partir des, des, des mesures prises par Planck, comment obtient-on les cartes de, du fond cosmique alors, ben, ce fond cosmique, là, on ne le voit pas directement par le satellite. En fait, on a tout un, toute une analyse des données à faire pour pouvoir révéler ce signal. Donc, euh, euh, en particulier, en fait, on est contaminé par, par des, des émissions qu'on appelle davant plan cest C'est-à-dire que ce signal de fond, il est au fond. Et entre nous, observateurs, et le signal de fond, on a tout un tas d'émissions euh, qui, qui contaminent nos cartes. Et donc, euh, il y a tout un pan de l'analyse qui consiste à, à soustraire ces, ces avant-plans. Et, et, et la manière dont, ça, dont, dont, dont ceci s'opère, c'est qu'on euh, en fait, va regarder le ciel dans différentes bandes de fréquences. Donc on va avoir un ciel contaminé vu plusieurs fois à différentes fréquences. On va con, combiner ces observations pour nettoyer euh, le signal de fond et révéler euh, ce fond diffus cosmologique à partir duquel on va pouvoir faire nos analyses cosmologiques. Donc combien de temps ça prend la collaboration pour obtenir ces cartes à partir des données euh alors, Fabriquer la carte elle-même, euh, quand, quand nos ordinateurs calculent, ça ne prend pas de tant temps, de temps que ça. C'est une question de quelques heures en fait. Mais ce qui prend du temps, c'est de, de préparer, euh, c'est de, de, de concevoir les, les méthodes et les algorithmes pour faire ce traitement. Et ça, c'est un travail qui est long, qui nous a pris cinq ans. Donc euh, avant que le satellite s'en aille, on, on s'entraîne euh, sur des données simulées. Donc, on fabrique un faux ciel, des fausses observations. Et donc, pendant, pendant cinq ans, on, on s'acharne à régler nos algorithmes et nos méthodes, et jusqu'à ce qu'on publie finalement cette carte au bout de cinq années de travail. Et est-ce qu'il y, est qu y a des effets inattendus euh, qui, auxquels on n'avait pas pensé en Ah, fait, oui, bien sûr. Donc, euh, nos, nos, nos données simulées, elles sont toujours un peu trop idéales par rapport à, à celles qu'on observe. Donc, euh, à partir entre le moment où on s'est entraîné sur ces données simulées et le moment où les vraies données arrivent, Là, il y a beaucoup de travail pour réajuster tous les algorithmes sur parce qu'on apprend aussi de, de, de, de nos... du ciel, on apprend aussi de la manière dont l'instrument l'a regardé, les effets systématiques, etc. Tout ça, ça, ça prend aussi beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on ressent quand on voit les, les premières données arriver et qu'on se rend compte qu'en fait, elles, sont... elles, elles, elles, elles montrent les choses qu'on attendait finalement bah oui, c'est assez émouvant de voir que, par exemple, la, la, première, la première carte qu'on a pu construire, qui, qui couvrait une toute petite portion de ciel, parce que c'était nos premières données, quand on voit que le signal qu'on reconstruit ressemble à, à, ce qu à ce à quoi on s'attendait, qu'il est là où on l'attendait, comme, comme, comme il a été observé par les précédentes missions, mais avec cette résolution inattendue de Planck, c'est vraiment un moment très sympathique, c'est sûr. Après toutes ces années d'acquisition de données, il faut euh, arrêter le satellite, tuer le satellite. Alors, comment on fait ça, d'une part, et qu'est-ce qu'on qu qu ressent au moment où on fait ça En fait, on a eu deux ans et demi au lieu d'un an nominal, donc nous, on était déjà assez contents. Et puis, euh, l'instrument de basse fréquence a eu euh, quatre ans euh, d'observation. Donc, c'était la mission s'est prolongée nettement au-delà de ce qui était prévu au départ. Mais bon... Euh, à un certain moment, effectivement, il a fallu arrêter. Euh, nous, on n'observait plus euh, parce qu'on avait plus d'hélium pour refroidir les détecteurs, mais euh, l'autre instrument continue à observer. Et euh, quand on arrête, il y a, une a un accord international qui dit qu'on ne veut pas laisser plus de, beaucoup de satellites au point de Lagrange L2 parce que c'est un point très intéressant pour faire des observations, et donc on ne veut pas qu'il reste un tas de satellites euh, non utilisés. Alors. Les orbites au point de Lagrange L2 hein, elles font pratiquement l'orbite de la Lune. Il y avait trois satellites là-bas, donc pour l'instant, ils ne risquaient pas d'entrer en collision. Mais comme c'est un point instable, euh, ils vont ressortir naturellement et après, ils pourraient revenir vers la Terre. Et donc, par contre, encombrer les orbites terrestres qui sont déjà pas simplement encombrées. Donc, ce qui est fait après, c'est de sortir euh, avec le, le, le carburant qui reste les satellites du point de Lagrange L2 et de les mettre en orbite autour du Soleil. et la condition, c'est qu ne revienne, que le satellite ne revienne pas au voisinage de la Terre euh, avant 5000 ans au moins. Je crois que c'est 5000. Ans. Donc ça va. On ne saura pas si ça va être vérifié, mais enfin, au moins, tout a été calculé pour ça. Maintenant, sur le moment où on arrête, moi, je dois dire, quand on n'a plus d'hélium, ça m'a fait plus d'impression parce qu'on savait quand ça devait arriver, on, on, on guettait, et puis on a vu d'un seul coup que ça commence à se réchauffer. Donc ça, c'était vraiment la fin des observations pour nous, mais ça m'a plus impressionné que le moment où ils ont envoyé la télécommande qui arrête les électroniques et d'un seul coup, on a vu effectivement la, les télécommunications s'arrêter. Mais ça, moi, je, ce qui m'a vraiment impressionné et, et dit ah bah là, maintenant, on a les données en boîte, on ne peut plus rien faire. Il va falloir qu'on en extrait toute la science, mais, mais on peut, ne on peut plus rien changer aux données.